Chers traders et investisseurs, mardi 21 avril, bonjour. Alors le pétrole, le pétrole, le pétrole. Le pétrole est responsable de la nouvelle baisse généralisée des marchés. En effet, pour des raisons purement techniques, le pétrole de mai, dont c'est le de dernier jour de cotation aujourd'hui, a fait limit down pour devenir, arriver à des cours négatif car il n'existe plus de capacité de stockage du pétrole dans le monde donc c'est pas une bonne nouvelle et les marchés qui, est, qui un, les marchés boursiers qui sont déjà déprimés ont suivi ce mouvement relativement impressionnant quand même pour atteindre 3% de baisse en tout début d'après-midi lorsque nous réalisons cet enregistrement. Donc tout ça n'est pas magnifique et n'est pas très beau à voir. Les événements malheureusement convergent dans le même sens. Mais voyons comment les Américains vont prendre la chose cet après-midi. Et ce qui, ce qui comptera comme d'habitude, car c'est eux qui donnent le là, ce sera la clôture des marchés américains ce soir. Bref donc, dans ce contexte relativement difficile, nous avons réalisé de nouveau un strike ce matin avec 5 trades gagnants sur 5 accompagnés de 5 médailles. Espérons un après-midi aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain